Bonjour, bienvenue au champ d'Amour des Oiseaux. Si le tirage de cartes, pour moi en particulier, ou toute autre forme de divination est importante dans le travail d'alignement, particulièrement dans le travail du grand d'alignement, c'est parce qu'il te permet d'avoir et de te connecter à une information, à des informations, qui échappe à la connaissance de ton corps charnel directement et qui échappe à l'entendement directement de ce qui est dans ta matière grise immédiatement et de, et de ce qu'elle contient en général. Voilà. Ça t'apporte et ça te connecte à des informations dont tu peux avoir besoin euh, pour prendre telle ou telle décision, savoir quel, euh, quel cap prendre à tel ou tel moment et ce qui se passe, avoir des informations justement pour pouvoir prendre tes décisions c'est à ça que c'est utile et donc c'est extrêmement utile, alors je comprends que certains ne soient pas du tout attirés d'autres réfractaires ré ré ré ré peut-être, bon il y a des a priori comme ça, il y a des blocages je peux comprendre que jusqu'ici, ça a toujours été utilisé un petit peu dans une seule et même manière et dans un état d'esprit qui n'est absolument pas le mien. C'est-à-dire, comme si ce que disait et interprétait la personne qui fait cet acte de divination était quelque chose d'intangible, c'est-à-dire quelque chose... Euh, de fataliste, euh, d'obligatoire, euh, contre lequel on ne peut rien. Alors, ça c'est un état d'esprit particulier par rapport à ces choses et à ces pratiques. Et j'ai exactement l'état d'esprit contraire, et je vais te l'expliquer. Tout d'abord, savoir pourquoi et quel intérêt ça a et comment ça fonctionne donc, pour ceux qui ne m'avaient pas encore entendu jusqu'ici, quelqu'un qui a une âme a donc un champ électromagnétique. Et lorsque l'on est aligné, et à chaque fois que l'on est aligné, cet alignement s'imprime parfaitement dans ce champ électromagnétique. Et l'une des fonctions, et des capacités et des rôles de ce champ électromagnétique, c'est d'aimanter et d'organiser tous les autres éléments qui se trouvent à, euh, comment dire, euh, affines, qui se trouvent être des éléments qui peuvent permettre l'incarnation de ton alignement. Que tu sois conscient ou pas de t'être aligné et d'avoir imprimé telle ou telle chose, d'accord Les cartes par exemple, tout a une signature énergétique, d'accord tout, absolument tout, les couleurs, les formes, le sens, euh, chaque euh, chose, euh, chaque instant que tu es, tu as une signature énergétique. Euh, et partout où tu es, partout où tu penses, euh, partout où tu vas et tout ce que tu touches, tu laisses une partie de cette signature énergétique en mémoire à, au champ énergétique euh, qui concerne ce que tu as touché. Donc, lorsque tu t'alignes pour faire un tirage de cartes, je te parle du tirage de cartes parce que c'est l'outil euh, que j'utilise je, je, je, le plus souvent et depuis très longtemps. Et d'ailleurs, j'ai réalisé mes propres jeux de cartes. Et ça, c'est important aussi. Je t'explique donc. Le, jeu, le tirage, lorsque tu t'alignes et que tu fais ça correctement, d'accord alors, ton âme, au moment où tu tires les cartes, tu es dans le mouvement. Tu vois, le tirage de cartes, c'est vraiment euh, euh, euh, comment dire, euh, l'expression euh, visuelle, immédiate, tangible, justement, de ce dont tu es capable et de la façon dont on fonctionne, et de ce que c'est ce champ électromagnétique, et de la façon dont fonctionne l'alignement. C'est pour ça que c'est tellement utile. C'est pour ça que je le pratique régulièrement et c'est pour ça que je le conseille. Et d'ailleurs, tu as euh, sur ma page uTip, hein, euh, dans le shop, c'est à 0,01, hein, c'est au minimum minimum pour que tu puisses y accéder facilement, savoir où les trouver, d'accord Et si tu veux pas passer par uTip, donc tu as tous mes jeux de cartes à imprimer. Si tu ne veux pas les imprimer pour une raison ou pour une autre, je peux aussi me charger de te les faire imprimer, de te les envoyer. Là évidemment, ce n'est pas le même tarif, tu comprends Parce que les frais de poste sont énormes. Il y en a pour plus de 20 euros. Euh, je passe aussi donc, par un professionnel. Il est normal de le payer, lui ses charges et les employés, bon, etc. Et là tu passes sur, tu vas sur, si ça t'intéresse, ma page auchandamour.canalblog.com, tu as le détail. Et si tu veux pas passer par YouTube, donc je voulais dire, eh bien, euh, tu, tu peux aussi tout simplement t'adresser à moi directement par ma boîte mail, d'accord euh, Elle est. Alors, je préfère ne pas la citer ici parce que ça peut changer, d'accord Il faut toujours vérifier si tu lis aussi les anciennes vidéos, euh, parce qu'elles sont toujours valables. Hein C'est pour ça que je les laisse dans la bibliothèque de ma chaîne. Euh, tu as des indications en dessous qui ne sont plus forcément d'actualité, d'accord Tu prends toujours les indications des dernières vidéos pour savoir où me trouver, où me joindre, d'accord Voilà. Euh, donc, tu t'adresses tu à moi directement par ma boîte mail. Et, euh, et puis, merci de faire un geste, si tu peux, à ton bon cœur, voilà. C'est euh, un, un partage de bons soins. Merci, merci. Alors, j'explique les cartes. Lorsque donc tu es aligné, tu te concentres avant de tirer les cartes, d'accord Tu mets en place un protocole bien précis en toi. Tu sais quel jeu de cartes tu vas utiliser au moment où tu vas les utiliser, d'accord Au moins à ce moment-là, d'accord Et tu sais euh, souvent de quelle manière euh, tu as un protocole hein, dans, dans ce que tu souhaites, de la manière qu'elle qu te réponde Et, et euh, soit tu fais un jeu de croix Ou un jeu comme ci ou un jeu comme ça d'accord Ou tu fais un jeu libre Mais voilà, tout ça c'est un protocole Et c'est très important, ça fait partie de l'alignement Lorsque tu es bien aligné Alors ce qui se passe est Plus tu es bien aligné, plus tu es en cohérence toi-même Et plus ce qui va se passer Conséquemment à cet alignement Va aussi être cohérent D'accord J'espère être bien clair parce que les notions ici sont très très simples, mais il y en a quand même un certain nombre à comprendre, alors et à appliquer, à mettre en application. Donc, une fois que tu bats les cartes, tu es en mouvement. Tu es en mouvement dans, ce, dans cet alignement. Et ce qui va se passer, c'est que ce sont toujours les bonnes cartes qui vont sortir alors. La première sera la première en effet à écouter par rapport et relativement à ce que ce jeu de cartes que tu utilises peut te dire, a ah, comme moyen pour te répondre, d'accord Il n'y a jamais que entre 50 et 70 cartes, parfois plus. Moi, j'ai un jeu à 123 cartes. Bon, mais ça est toujours limité à ce jeu de cartes-là. Donc, c'est bien en effet d'avoir plusieurs jeux de cartes qui euh, ont chacun euh, leur propre potentiel. Et en croisant ces différents potentiels, toujours avec le même alignement, la même demande, alors tu peux avoir un ensemble de réponses qui, en les croisant, te permettent de con te concentrer encore plus loin et permettent à ton âme de rejoindre et à ton esprit de rejoindre les informations dont tu as besoin pour avoir ta réponse et à ton esprit de comprendre ces informations. C'est un travail, hein, c'est une pratique. Parce que tu vois, ce n'est pas direct. Parce que nous sommes désalignés. Normalement, nous n'aurions pas besoin des jeux de cartes. Mais nous sommes dans la dissociation. Nous sommes tous plus ou moins dissociés. Donc, euh, ces pratiques divinatoires, du moment qu'elles sont vertueuses et qu'elles ne font de mal à personne, d'accord euh, Évidemment, je ne te parle pas de toutes ces choses que je ne pratique pas et que je refuse de pratiquer. Et, et évidemment, tu comprends que je suis totalement contre tout ce qui peut faire du mal à qui que ce soit, évidemment à nos frères, les animaux, d'accord, bien. Que les choses soient extrêmement claires. Ces pratiques sanglantes ne se justifient jamais que pour faire des choses égoïstes, se servir d'une partie de la loi à des fins personnelles, ce qui est tout à fait contraire. Tout à fait contraire à la loi et donc, ça permet de se protéger pendant un temps des retours de cette loi. Je dis bien pendant un temps, parce que le retour après sera encore plus sévère. Ça ne fait jamais aucun cadeau. Si on croit tromper la loi, on se trompe soi-même profondément. Voilà. Mais ça, ce sont tous les arrogants, hein tous ceux qui manquent d'humilité face à ce qui est, face à la loi qui vont avoir des surprises, et ça, ça ne va pas arrêter. Bon, donc c'est vraiment chacun vis-à-vis -vis de chacun, et on a chacun donc tous intérêt à être aligné, c'est-à-dire à être cohérent, et en particulier pour ce grand alignement, à être dans le cœur. Ce grand alignement, c'est justement cette cohérence, cette pratique de cohérence, dans laquelle tu entres, parce qu'il y a énormément de choses à faire, donc c'est dans le temps. Ça s'inscrit dans le temps, dans tes efforts, dans tes choix, dans ta prise de conscience, dans ton ouverture de conscience, dans tes comportements, d'accord À aligner avec ton cœur. Et donc, les cartes, etc. Et d'autres techniques, comme par exemple le pendule. Bon, ça, je suis un petit peu moins friande. Parfois, je l'utilise, oui, en complément, mais avec un protocole très, très, très serré, tu vois. Et euh, je trouve que ce, ce n'est jamais trop serré, parce que parfois, j'ai encore fait quelques petites... Euh, euh, erreurs parce que je n'étais pas assez patiente par contre tu vois il faut parfois être euh, attendre euh, plus longtemps enfin voilà tout ça demande des pratiques hein. moi je pratique pas beaucoup ça donc j'ai moins de j'ai moins d'efficience sur ces euh, sur cette technique là mais mais les cartes j'ai commencé à l'âge de 13 ans tu vois donc, je suis assez à l'aise avec les cartes, même si je reste toujours, toujours vigilante, toujours euh, en retrait. Ce sont des indicatifs. Tu vois, ça te donne des, des indices. Ça laisse des empreintes aussi en, en, en toi euh, qui, avec le temps, si tu n'as pas la réponse tout de suite, tu laisses ça imprégner un jour, deux jours. Et puis, tu laisses ton âme t'apporter la réponse, tu vois, pour plus de cohérence. Si c'était pas encore assez pour toi pour avoir le bon message, hein, le message qui, qui soit clair claire et qui et qui glisse en toi comme l'eau fraîche d'un ruisseau tu comprends ouais voilà euh, ça ça prend parfois des mois ou des années c'est c'est ça c'est c'est si tu veux comprendre les choses comprendre ce qui nous est dit dans l'instant c'est aussi euh, une part de responsabilité active que nous avons chacun vis-à-vis -vis de nous-mêmes d'être suffisamment lucide tu vois voilà mais tout ça c'est un travail d'alignement général et ben les cartes ça aide énormément tu vois énormément parce que ce travail là et eh bien il prend longtemps il prend une vie et, et, et, et et donc on n'est jamais assez informé, éclairé pour faire les bons choix, tu comprends. C'est ce que je pense. C'est comme ça que j'ai avancé en, en prudence, doucement et en, et, et en essayant d'être aussi humble que possible. Tu vois, moi aussi je me suis plantée, hein, t'inquiète pas. Hein. Tout le monde fait des erreurs et, et, et fait parfois des affirmations qui euh, qui le dépassent un peu, qui, qui soit un petit peu au-delà de, de, de, de ce dont il est peut être vraiment certain, tu vois Voilà, on fait tous des petites glissades comme ça, il ne faut pas faut s'en vouloir, il ne faut pas en vouloir aux autres, il faut, faut blanchir tout ça, tu vois Il faut s'alléger, simplement faire face, euh, être informé, faire ce qu'il y a à faire, et qu'est-ce qu'on peut faire de mieux que faire de son mieux Voilà donc, euh, à tout qui veut bien entendre euh, à quel point c'est important, j'ajoute encore, concernant le tirage de cartes, que dans l'alignement, c'est toujours une réponse précise à la question précise aux mots que tu as choisi. Donc, tu dois être bien vigilant sur les mots que tu choisis, d'accord Parce que si tu choisis d'autres mots, le tirage sera différent. Et prends bien garde de bien t'aligner avant. Ainsi, la réponse sera d'autant plus claire, ok et puis tu pratiques, tu pratiques, il ne faut pas croire que ça vient du premier coup, euh, c'est simple, mais tu vois, tout cet alignement qui est nécessaire et pour le tirage, et pour le décodage, la compréhension euh, de, de ce qui t'a été la réponse, tu vois, pour comprendre la réponse, ça aussi, ça demande du temps, de la pratique, c'est comme tout. <rire> mais voilà, euh, oui, quand on veut obtenir certaines choses, eh bien, il est nécessaire de... Euh, s'y investir, de pratiquer, pour devenir celui qui devient capable de le faire. C'est tout naturel, tu vois, quand tu es né, tu n'as pas eu tout de suite la parole, la compréhension de la parole, du langage, parler de ta, de ta langue maternelle, ni de marcher tout de suite, etc., etc. Eh bien, ça revient au même. C'est exactement la même chose. Hmm aussi, donc, je voulais ajouter, ça me paraît extrêmement important, un tirage de cartes, donc, vaut non seulement précisément pour ta question et les mots, le mot que tu as utilisé, clé, hein, et les mots clés, mais aussi, euh, ça ne vaut que relativement, d'accord Par rapport au moment présent. C'est ce qui est valable dans le moment présent. Si tu retires les cartes plus tard, il peut y avoir des choses qui ont changé. Et donc, la réponse sera différente, tu vois Donc, c'est une pratique régulière, tu comprends et aussi ça peut te permettre d'avoir des informations sur une situation, sur une personne, sur les intentions d'une personne, tu vois. Avoir plus indicatif, savoir mieux où mettre les pieds pour une chose, pour une décision ou une autre, hein, qui peut être importante pour toi. Un sentiment aussi, euh, quel est les sentiments qu'un autre te porte, où est-ce qu'il en est. Tu peux avoir toutes ces réponses-là. C'est vraiment merveilleux, quoi, tu vois. Ça fait partie de la télépathie. Ça augmente nos pouvoirs télépathiques et la pratique de euh, union euh, de notre être tout entier, tu vois, avec notre âme, notre esprit, notre corps et tous nos autres corps subtils pour aller faire et, et apporter euh, les réponses et, et développer tout ce qu'on qu devrait savoir faire si on n'était pas en état de dissociation, tu vois, et tout ce qu'on saura faire pour ceux qui auront euh, ceux qui seront compatibles avec la 5D et qui pourront y entrer. Car ceux qui ne sont pas compatibles n'y entreront pas. C'est parfaitement impossible. Voilà. Donc, en fonction des réponses, eh bien tu peux agir sur les énergies qui sont en cours, tu vois Et avoir ta propre action, action création. Donc, ce n'est pas du tout une fatalité, tu vois c'est non seulement pas une fatalité, euh, la divination, mais c'est un outil vraiment très concret, euh, simple, tu vois, que tu peux mettre dans ta poche et paf, paf, paf, tu, tu, tu tires les cartes ou tu tires les dés ou les runes ou autre chose. C'est léger, c'est pas cher et, et, et ça peut t'aider en toutes circonstances pour toute chose, toute question, réponse que tu veux avoir, toute investigation que tu veux faire et qui t'est nécessaire sur quelque sujet que ce soit, tu vois, et d'aller donc où tu veux et de créer comme tu le souhaites et de connaître les énergies en cours, quoi, ce qui est favorable ou pas, tu vois, d'avoir des réponses absolument à tout, ça te donne toutes les clés, à toi après d'agir en cohérence avec ça, tu vois, selon tes désirs, c'est donc extrêmement puissant, extrêmement utile, quoi, voilà, voilà, voilà, voilà, pour tous ceux qui voyaient les choses, euh, ne voyaient pas euh, ces choses-là, voilà, j'espère avoir aussi été utile à à mon niveau, <rire> pour éclairer un petit peu ce sujet. Merci. Un petit dernière chose concernant mes cartes. En tout cas, les cinq jeux de cartes actuellement que j'ai mis à disposition. et J'ai l'intention d'en réaliser beaucoup d'autres. J'ai toute une série de neuf autres jeux de cartes qui sont en attente, là. En attente que j'ai enfin terminé de te communiquer toutes les autres choses qui me semblent importantes à te communiquer avant, hein, et dont je parle depuis l'ouverture de cette chaîne. Tout le B à bois, le B à bas, <rire> à boire, à boire et à manger, oui. Mais euh, à bon boire et à bon manger, tu vois, les choses utiles, justement pour comprendre cet alignement christique, ce grand alignement qui mène à être compatible avec la 5D, avec la Jérusalem céleste et qui t'offre non seulement euh, et te réconcilie et te réunifie avec ton corps d'éternité, mais te permet d'être conscient, lucide et pour l'éternité avec, et non pas de vendre ton âme, de tomber dans les pièges qui font vendre ton âme et qui te perdront pour l'éternité. Tu comprends Voilà. Et ouais c'est aussi ça. Donc, mes jeux de cartes, euh, c'est un ensemble de bases pour l'instant que je que je propose là. Les cinq jeux. Tu as le jeu de l'étoile, qui est un jeu, le, le jeu de base au cœur de, des jeux de base. Tu vois, il c'est le seul qui est illustré. Il est, euh, il représente les énergies, 72 énergies en mouvement. Pourquoi 72 Parce que c'est l'un des chiffres clés de l'expression de notre étoile, de ce que nous sommes nous, et de ce qu'est aussi notre étoile galactique, parce que nous avons exactement la même forme qu'elle, tu vois Donc, euh, 72, c'est un chiffre très important, c'est les 72 vertus clés, les 72 clés, si tu veux, euh, qui te permettent d'accéder aux cieux, aux cieux divins, christiques, tu vois, euh, de l'éternité, mais de toutes les bénédictions, celle qui est de toutes les bénédictions les autres et pas non plus toutes les impasses qui sont infinies et qui existent euh, euh, qui existent elles aussi très concrètement mais il y en a une infinité d'impasses tu vois ouais entre euh et ouais, on pourrait appeler ça le purgatoire si on veut, tu vois, pour faire un dessin très très très caricatural. Hein, parce que certains pourront croire, alors qu'ils sont dans des impasses, euh, ah qu'ils ont tout compris, euh, qu'ils ont tout découvert. Et puis en fait, ils sont juste tombés dans une espèce de d'illusion, d'illusion fermée, et qui les empêche d'aller librement et de se développer, de continuer à se développer librement. Et de, et de comprendre vraiment dans ce dans quoi ils sont et d'être libre quand on croit qu'on a compris on s'emprisonne on s'arrête, on s'enferme d'accord c'est super important aussi ce que je te dis là il y en a plein qui croient qu'ils ont tout compris là en ce moment et qui ne savent pas qu'il y a une voix qu'il faut écouter c'est de toujours continuer continuer jusqu'au bout D'accord Rester ouvert à de nouvelles connaissances, toujours. Ne jamais croire qu'on sait tout, jamais. <rire> Bien, donc mes cartes, tu vois, elles représentent les énergies, 72 énergies euh, primordiales en mouvement. Tu as euh, trois états de cette énergie qui est représentée pour chaque carte. En bleu, c'est écrit, si tu veux, l'émergence de cette énergie. C'est l'esprit qui décide, tu vois, dans son alignement. Qu'est-ce qui va s'incarner C'est l'intention, l'alignement de base, il est là. C'est écrit en bleu, en haut de la carte. En bas de la carte, c'est l'incarnation. Le résultat de cet alignement dans l'incarnation. Et puis au milieu, tu as en haut en violet et en bas en vert. Parce que en vert, c'est pour moi l'alliance entre le féminin et le masculin. Les polarités sacrées primordiales qui existent partout et qui font tout ce qui est, hein, qui sont à l'origine de tout ce qui est. Euh, est la, le vert, c'est leur couleur d'alliance dans l'incarnation côté incarnation. Et le violet, pour moi, c'est la couleur de l'alliance entre ces deux polarités, mais côté euh, côté si ce n'est pas l'incarnation, c'est côté euh, potentialité, mais, mais qui existe déjà tout autant que, que l'incarnation, c'est ces côtés des énergies, tu vois, euh, de celui qui décide, de, de, de l'émergence de la création. J'espère que je me fais comprendre. Voilà. Donc ce jeu de cartes-là, il te donne qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est en mouvement, c'est quoi l'énergie. Hein euh, le deuxième jeu, tu as le message des lettres. Il te donne les énergies beaucoup plus larges dans lesquelles se trouvent ces énergies-là. Euh, du, du jeu de l'étoile et puis tu as en plus le jeu euh, du monde initiatique des nombres qui te donne le code énergie et tu verras dans ce jeu là de 123 cartes justement euh, que c'est extrêmement important souvent dans certaines questions d'avoir justement ces codes énergie parce que euh, le jeu de l'étoile avec euh, ces énergies en mouvement elles ne te disent pas si l'énergie elle est bonne ou mauvaise il n'y a pas d'énergie bonne ou mauvaise tu comprends et ouais et alors avec le monde initiatique des nombres, tu peux avoir une qualification de ces énergies. Et là, dans ces 123 cartes, tu as des qualifications qui, sont, qui te disent clairement dans quel sens ça va, tu vois, de quelle nature elles sont ces énergies, tu vois, avec quelles intentions, associées à quelles intentions. Donc c'est extrêmement utile d'avoir aussi le monde initiatique des nombres. Et puis, tu as un jeu qui s'appelle Parole de guérison qui vient là, si tu veux, pour t'encourager, te donner du baume au cœur, te montrer vraiment dans quelle direction euh, constituer cet alignement. Hein. Cette réponse, c'est une série euh, de, de, de, de signes, de messages que tu peux aligner entre eux, qui peuvent former à un moment donné un alignement cohérent, qui sont là pour former un alignement cohérent, ce que tu es amené, toi, à voir, à trouver, hein, grâce à ton observation des signes euh, qui, qui, ont été, qui sont sortis. Quelle carte Quelle autre carte À côté de quelle autre carte Parfois, même de quelle manière la carte est sortie, tu vois Si elle a eu du mal à sortir, ou si elle est sortie d'un coup avec un tu vois <rire> Tout ça, ce sont des choses hein, qui, qui peuvent être des indications aussi. Voilà. Et puis, tu as euh, un jeu qui s'appelle « Le jeu des vertus ». C'est un jeu aussi de 72 cartes, et ce sont euh, 72 euh, cartes qui, qui ont le, les chiffres de 1 à 72, et qui désignent, il y a un livret en PDF avec, hein, 72 demandes alignées. Et ça aussi, c'est très précieux, parce que ça te donne souvent le fin mot de ce que tu n'arrivais pas encore à comprendre, pour savoir de quoi il s'agit précisément dans la réponse. Et non seulement ça, mais ça te donne aussi euh, la formulation. En le faisant de manière alignée, parce que c'est ce qui est a de plus puissant, je t'invite à aller sur ma page d'amour.canalblog.com pour voir la sélection des communiqués que j'ai faits qui sont directement liés à l'alignement. Qu'est-ce que c'est Comment faire Et les techniques, la technique super facile et pratique que je mets à ta disposition librement et gratuitement, d'accord Pour que tu puisses entrer et pratiquer ces demandes puissantes, tu vois Pour faire une demande puissante à l'univers en s'alignant. Et avant tout, je te recommande d'écouter la communication mise en état d'union, qui t'explique cet alignement, cette posture d'alignement, comment le faire. Et puis aussi, offre ta joie, parce que ça c'est essentiel, pour pouvoir, une fois qu'on a compris ce qu'on est, et la puissance de ce que cela est, et comment utiliser cette toute puissance, d'accord Et tu verras que chaque fois que tu te que tu pratiques plus tu pratiques plus tu deviens puissant plus cette puissance aussi devient large et a un impact un comment dire une une sphère d'action de plus en plus vaste donc au début ben c'est toi et puis après c'est ta maison et puis ce que tu aimes et puis ton quartier et puis ton pays et puis la planète et puis tu vois et puis la galaxie et puis l'univers et puis la création <rire> voilà euh, c'est quelque chose à développer ça n'a pas de fin OK c'est ça que nous sommes, c'est juste extraordinaire, c'est juste absolument merveilleux, quoi. Euh, et il y a aussi un communiqué qui est très important particulièrement en ce moment, c'est euh, le savoir indispensable, comment choisir sa ligne de temps. Okay. Alors, je te recommande de euh, choisir si tu es sur un portable, plutôt la version ordinateur, tu vois, tu as trois petits points, soit en haut euh, ou en bas à droite, souvent alignés, et puis tu cliques là-dessus, tu as des options, et tu as l'option version ordinateur. Voilà, euh, parce que je trouve qu'elle n'est pas belle, la version mobile de mon site, <rire> et puis moins agréable. À toi de voir, ok euh, Qu'est-ce que je voulais dire encore euh, voilà, ben, euh, ces cartes-là, elles sont justement à ta disposition. Ce sont des cartes, donc, tu comprends euh, pertinemment faites pour ce grand alignement, mais qui peuvent aussi répondre à toutes les questions. Les jeux peuvent s'utiliser séparément euh, ou ensemble. La manière de tirer les cartes, eh bien, euh, c'est selon euh, ta manière à toi. Hein. Euh, pour ceux qui seraient un peu perdus sur la façon de tirer les cartes, ben, tu, tu, tu peux voir de quelle manière je fais Tu peux aussi me demander Je ferai alors peut-être Si vous êtes nombreux à me le demander Je ferai un communiqué spécial là-dessus Comment tirer les cartes hein Ok Gros bisous à tous Merci de ton écoute, de ton intérêt, de ta fidélité, de ton soutien et de ton bon cœur pour toutes chose à tout instant, parce que c'est à toi que tu fais du bien et ce faisant, de cette manière-là, tu fais du bien à tout, à tous et pour toujours et tu édifies ton corps d'éternité parce que seul le véritable bon cœur sincère est ce qui persiste dans l'espace et dans le temps et le corps d'éternité que nous sommes et que nous, seulement potentiellement, ne peut se faire qu'à partir de ces actes-là. Donc, bien entendu, ça doit être totalement désintéressé. <rire> et oui, il n'y a pas moyen. Si tu fais ça en m'écoutant, mais en étant intéressant, tu disant « Ah, chouette, j'ai fait ça, hop, je constitue mon corps d'éternité <rire> », ça marche pas. C'est fichu. <rire> ah ouais, il hein, n'y a pas de cadeau là-dessus quand je parle de sincérité, c'est total, c'est véritable, avec un V majuscule. Gros bisous à bon entendeur, je vous aime, je suis dans le cœur. Et donc, on peut s'y retrouver tout de suite et pour toujours.